Et alors euh, VPTCS, ça veut dire euh, visibilité, perception, technique, contenu et service. Euh, visibilité, c'est la capacité d'un site à être euh, trouvé par ses utilisateurs. La perception, ça va être l'aptitude à être correctement perçu. La technique, ça va être le fait que le site fonctionne. Euh, les contenus, bah, comme son nom l'indique, c'est le fait que les contenus soient de bonne qualité. Et les services, c'est le fait que ce qui se passe après la visite aussi se passe dans des bonnes conditions. Donc, euh, l'une des questions qui se pose, c'est pour le mémoriser, hein, parce que, voilà, euh, VPTCS, ce pas facile à mémoriser. Donc, vous pouvez utiliser euh, Va-pas-te-croire supérieur, ça marche bien, ça correspond bien à la philosophie euh, qu'on utilise chez OpQuest euh, Et après, ce modèle euh, nous sert euh, pour euh, plusieurs usages. Euh, D'abord, le premier usage, c'est de différencier, en fait, ce qui est de l'ordre de l'expérience utilisateur et ce qui est de l'ordre de l'interface utilisateur sur la on a VPTCS, j'ai un petit schéma ici, voilà, sur VPTCS, en fait, euh, on a euh, toute une, toutes les cinq lettres constituent l'expérience utilisateur. Et au milieu, on a un bloc ergonomique, euh, technique et de contenu qui représente les interfaces. En fait. On s'en sert aussi pour mettre en évidence la valeur ajoutée du site euh, à travers les contenus et services. On s'en sert pour cartographier les métiers du web. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et qui trouvent des usages. Par exemple, auditer un site, euh, évaluer euh, le coût d'un site web. Voilà.